Moi, j'ai bien vécu cette journée, y compris hier soir. J'étais venu un peu à reculons hier soir. Puis aujourd'hui, je dis, bon, je vais venir aussi. J'ai pas très, très envie. Et je me dis, bah si c'est pour refaire de l'intellectuel sur la coopération, ce pas la peine. Hein Alors, j'étais un peu rentré là-dedans. Euh. Voilà, donc c'est tout, tout un plaisir que j'ai eu, au contraire, hier soir et aujourd'hui. ce que j'ai dit hier soir, en rentrant chez moi, dis, ouais, pas ce que j'attendais, c'était bien. Et voilà, mais vraiment, euh, oui, je pense que moi j'ai appris euh, plein de choses sur, euh, sur le métier. J'ai envie que, que le projet soit une réussite pour justement montrer que c'est possible, qu'on va, qu va y arriver. Mais que c'est un ensemble et que euh, si, on sépare les, si on sépare les choses, on n'y arrivera pas, donc tout est lié. Je retiens vraiment quelque chose d'important de, de nos échanges là, qui est qu'en qu effet nous sommes nombreux à, à devoir être, à devoir, à pouvoir être auteur de notre histoire. Et euh, en tout cas, moi, ça me, ça me permet de, de continuer de clarifier petit à petit le, le rôle qui pourrait m'incomber en tant que directeur, ayant un peu de temps spécifique pour accompagner cette démarche-là, avec toutes les questions qui restent encore pour l'instant un peu sans réponse mais au moins je les... Je, je, voilà elles se confirment, elles sont, elles sont posées, donc les choses progressent, c'est un vrai progrès pour moi. J'ai appris euh, une, une façon de voir la coopération qui, qui fait plein d'écho dans ce que... dans mes responsabilités euh, notamment à Interbio parce que là où, où on, on a une ambition de euh, D'avoir un fonctionnement euh, sans, sans direction, donc euh, entre euh, travailler à, entre avec salariés et administrateurs. Mmh. Ouais, euh, je pense qu'il faut, faut vraiment que j'investisse ce, ce truc-là et que je le fasse partager avec euh, mmh. les autres. J'ai compris des choses aussi euh, dans le, la logique euh, des collectivités qui sont, qui sont partie prenante. Euh, dans la logique de la, des collectivités, puis dans la logique des personnes. Euh, Pierre et Brigitte, qui étaient là mm. au, au, aujourd'hui, que j'avais pas... Euh, en fait, ça a aussi permis de faire euh, connaissance, parce que ce n'est pas, pas si souvent qu'on s'est rencontrés jusqu'à présent. La deuxième chose qui, qui me plaît énormément, effectivement, c'est... C'est l'échange notamment avec un, un monde, j'arrête pas de le dire, dans le sens bio, qui, que je ne connais pas et que, pour lequel trop souvent j'ai des clichés ou en disant il n'y a, a qu'à faire comme ça, ou être confronté un peu plus à cette réalité de terrain que je ne connais pas mais que j'avais envie euh, d'appréhender. Ce qui m'a manqué, c'est euh, que je voudrais revivre cet exercice-là avec d'autres personnes qui n'étaient pas là aujourd'hui parce que j'en ai besoin pour la, la, la perception et, et la construction du collectif, parce que du coup, on avait qu'une un, qu représentation partielle de cet espace de coopération. J'ai vécu ces moments d'échange, euh, je trouve, euh, dans une rencontre, me semble-t-il, qui a été euh, euh, très centrée sur l'écoute et, et la capacité à à pouvoir laisser la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer et, et que c'est vital pour que le dialogue s'installe. Et que je pense que j'ai pu, même avec des gens qu'a priori je connaissais, on a eu des espaces de dialogue qui étaient différents de ce qu'on n'a jamais eu jusqu'à maintenant. Et, et qui du coup sont fondateurs de quelque chose.